Bonjour Aujourd'hui, on va parler de l'éblouissement. Comment lutter contre l'éblouissement La première chose, c'est évidemment, enfin, c'est pas si évident que ça pour tout le monde, mais euh, c'est de porter euh, une correction visuelle. C'est-à-dire que même si vous n'en ressentez pas euh, impérativement le besoin que vous voyez bien de loin, euh, il se peut que vous ayez besoin d'une petite correction visuelle et ne serait-ce que de porter cette correction visuelle va vous aider à euh, avoir beaucoup moins de diffusion autour des objets que vous pouvez voir et donc moins d'éblouissement ça c'est la première chose ensuite, sur ces verres il faut avoir un traitement anti-reflet je ne vais pas dire particulier mais il existe des traitements anti-reflet euh, qui sont vraiment conçus des traitements anti-reflet euh, de dernière génération qui sont vraiment conçus pour limiter cet éblouissement, éviter toute cette diffusion de lumière dans le verre et augmenter nettement nettement la transparence. Donc avec ça, vous devriez, la bonne correction plus la, le bon anti-reflet, avoir euh, une meilleure visibilité et moins d'éblouissement. Ensuite, si ce n'est pas suffisant, il existe d'autres d'autres choses, comme par exemple les verres qui font ce soleil, qui peuvent permettre de forcément limiter l'éblouissement de par, de par leur nom. Hein. Ce sont des verres qui, qui forcément, fonce au soleil quand on est à l'extérieur et redeviennent blanc à l'intérieur. Ensuite, il y a aussi le paramètre lumière bleue. La lumière bleue, c'est la lumière dont on a tendance à se protéger quand on est beaucoup sur écran, mais cette lumière est aussi visible de, de, par le, de, de la lumière naturelle, du soleil, et provoque un éblouissement plus important. Donc, d'avoir un traitement anti-lumière bleue, Peut euh, également aider. Alors là, on est, on parle tout ça dans dans le cadre de, de lunettes pour la journée. Mais pour la conduite de nuit, ben, vous savez aussi qu'il existe des, des verres à, à une teinte jaune particulière. J'insiste là-dessus, c'est une teinte qui est conçue pour la conduite, hein, même si ça ressemble à un autre jaune, c'est pas forcément euh, les mêmes. Et d'avoir euh, une une petite lunette de de verre jaune euh, aide énormément. Pour la conduite de nuit. L'un ne va pas forcément sans l'autre. On peut faire que l'un. Si c'est que la nuit, vous pouvez avoir des petites lunettes jaunes que l'on fait à partir de 39 euros sans correction. Euh, donc, bah, voilà, ça. A... Eh bien, écoutez, j'espère que euh, je vous ai bien aidé. Si vous avez des questions, surtout vous les posez. Hein, c'est comme ça qu'on qu avance. Et euh, je vous dis à très bientôt chez Atol Allez, au revoir.